c'est Na acho il est très gros. Il sel Du le Il est très gros. Il est très gros. Il est très gros. le est très gros. Il est ni gros. Il est très gros. Il est très gros. Il est très gros. Il est très gros. Il est très gros. Il est très gros. Il est très gros. Il est très gros. Ah, nous, il nous avons nié avoir été volés de Internet. Nous avons nié avoir été Nous avons nié avoir été volés sur Internet. sur Internet. Nous avons nié avoir été volés sur Internet. Nous ma nié avoir été volés sur Internet. Je ne vais pas du petit... Je Je pas je suis un homme... Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je ne un homme. suis un barke, un homme. Je suis un homme. Je suis suis un un homme. Vous êtes le président de la le président de la République. Na bo le président de la République. président de la République. Ya êtes le Ya de la République. Vous êtes le président de la République. Vous êtes de L'élection élection l'air, je la gagner. ne Je la République. Président de la République. Je suis le président de la République. là. président de la République. Le Manam... Dineyef... président de la République. président président de la de femmes courir le baril manon mourir là manon mourir là de là de la les et à de je suis un professeur américain. Je suis professeur américain. Je vais vous présenter. Je vais vous professeur américain. Ma vous présenter. Je qui est américain Je vais vous Je c'est -ce, qu a... ce, ce que je un spécialiste en Afrique. Je suis un professeur américain, un spécialiste en Afrique. Je suis un homme C'est un un Américain ne sais Je pas you know des <coughs> <coughs> de voir comment le coeur de la y ne gagnez pas le fait que nous sommes l'orbe nous la ligne le souverain nous oui qu'il y a le souverain bois n'y a rien de mauvais La a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 je suis très heureux de faire ça. Je suis très heureux de faire ça. Je suis très heureux de de de faire Je suis très heureux Je suis très heureux de faire de faire ça. Je suis très heureux de faire ça. Je suis de le ce pétrole qui n'a pétrole encore fait trop de chine à boc le pétrole qui est que dit pétrole pétrole que n'a Satellite, Satellidi. Je suis photographié sous-ci. Je ci sous-ci. Je suis photographié sous-ci. Je suis photographié sous-ci. Je suis ci Je suis photographié sous-ci. Je de photographié sous-ci. Je ci ci 58, tout thèse. 1958, c'est ma thèse. 1958, c'est ma thèse. Ni la doctrine économique du moridisme. Ni la doctrine économique du moridisme. C'est une richesse cachée dans un pays pauvre. C'est une richesse cachée dans un pays pauvre. On a africain, un vous pouvez les Vous fait sur africain, rôle. Vous avez fait le fait le fait le Vous le je remonter à bagnettour et manga tout et comme un gabonais le bruit de de y aller moi comme comme ni il ya en en en en Formule <fulfil。s2> e =mc2, e e =mc2 Alaara, shooting木... Je formule beu formule la e mc mc2 énergie énergie masse égal masse que multiplie le carré de la vitesse multiplié par carré de la vitesse Je calculer Je calculer wuuma ba exercice dé dama jéki jéki rek gis ko dama formule beau te formule beau mot à américain américain russie russie accueil chinois, -Chinois ni malade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 J'ai dit été un Nous avons de